Salut à tous les amis, c'est Nico! Nico accompagné de Mister Momo, ça va Mister Momo? Ça. Salut tout le monde! Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur Ken and Dog Days, c'est le deuxième Voilà, c'est bien ça. Donc en fait, ouais, on, on, bah, on s'est motivé pour faire une petite série sur ce jeu. Alors, le, ouais, c'est parce que, bah, en fait, ouais, je, je l'ai offert à Nico parce que c'est une grosse promo dessus et c'était l'occasion de, voilà, de se faire ouais. Minecraft ensemble. Exactement. Alors. On va se faire un petit peu défoncer la gueule et on va défoncer aussi. <rire> J'espère voir ça après. Bon, c'est vrai que c'est un jeu. Enfin, on, on, tous les deux, on n'a pas joué. au On connaît pas trop, trop euh, l'histoire. Non, moi, moi, je veux dire, ça. je ne connais pas du tout l'histoire du jeu. Euh, Momo, il me l'a envoyé. Il m'a dit surtout, tu joues pas tout seul. voilà. Alors, Momo, il parlait d'une petite série. Oui, série. Tout dépendra des retours des abonnés de nos chaînes respectives, parce que je le rappelle. Euh, quoi je le rappelle je le dis surtout là en premier lieu et Momo me le confirmera nous sommes en double vue et Donc voilà, pour la vue de Momo de, de, de cette petite série voilà, voilà pour la vue de Momo bah sur sa chaîne le lien sera dans la description de la vidéo Et, et, euh, et voilà <rire> <rire> Bon voilà, et bah, voilà on a euh, le bon petit écran de euh, d'accueil là Qu'est-ce qu'on fait on balance le mode d'histoire là mon petit Momo euh, ouais je voulais voir Alors coop en ligne Voilà tu fais mode histoire après il y a coop en ligne Hop, c'est ça alors ah mais attends mais bouge pas moi je fais héberger partie privée... privé ah, attends mais alors je vais t'inviter bouge pas ça marche euh ouais, alors, bienvenue dans j'espère une... que, que de... alors, a a ta, ta connexion en, eh en papy chiotte elle va tenir non <rire> t'invite à jouer alors, je t'ai invité euh, faut faire euh, match euh, t'sais, match tab je crois ou... euh match tab euh, ouais. non si ouais, ouais match tab ouais alors, je sais pas si tu peux rejoindre. tab On n'est pas tintin joué le chapitre tintin. en sélectionné solo. Oui, alors. Recherche de partie. Il me dit accès au salon. Bon, on dit <rire> en ligne alors. Voilà, bah, attends, bon, voilà c'est bon, je te vois. Carpen mm -hmm. vient d'intérir à Shanghai pour aider son vieil ami Lynch son patron, un certain glazers à conclure une vente d'armes. Les deux hommes ne sont pas, ne sont pas revus depuis Venezuela. Bon, d'accord. Bon, non, ah. on sait même pas pourquoi ils étaient au Venezuela, moi j'ai ah, jamais euh, vu la série, euh, donc euh, bah, Je fais prêt, moi, je crois que c'est ça. Et après, j'ai mis un jeu bien normal, hein, on, on va bien rigoler. Hein. Ouais, bah ouais. Alors, euh, je dois faire quoi Je dois faire prêt. Ouais. Oula Oula. Ça charge. Ouais, ah, c'est parti. <rire> Par contre, oui, alors, je vais voir dès l'heure, quand même, parce que... Bah, euh... L'objectif, c'est faire à peu près 20 minutes. Ouais, 20 minutes, voilà, c'est ça. Un temps de joueur en plus oui voilà. je suis con mais c'est moi qui héberge alors que j'ai une connexion de merde <rire> ah, ah, lol <rire> c'est ce euh, j'étais de dire as... comment ça se passe mais euh, au pire on fera les mers on verra voilà euh, au pire on va voir pour ce premier épisode si c'est un peu fail bah c'est pas grave et puis pour la suite c'est moi qui ferai euh, qui hébergerai la, la partie au pire mais voilà on attendra les retours de cet épisode 1 pour voir si on continue de tourner ou pas <rire> donc, euh, donc ah, voilà tu vois on va fermer nos gamelles, ouais. Ok. Eidos, ouais. Hum, mmh, charmant. Ouais, ça a l'air sympa. Lynch, Je te tuerai, occulé. Wow. Shanghai deux jours plus tôt. Ouais. <rire> bon. Ok, d'accord. What the fuck... Euh... <rire> T'es mignon toi, dis donc. Ah. Allo Salut ma puce. T'es rentré Ok, non. Euh, J'attends toujours Kale. Ouais. Ouais, ça va être sympa de se revoir. Ça fait un... Un sacré bail. Écoute, euh... Je te rappelle plus tard. On dînera à trois. Ouais. Toi aussi, chéri. Oxi euh, Ah merde. Ok. Je crois que tu t'es fail, mec, tu t'es gouré de prénom, j'ai l'impression. <rire> euh, c'est parce que ça te donne l'impression, Momo <rire> Non, mais par j'ai est déjà raccroché, je pense plutôt. Ouais, ou plutôt, ouais. Bon, bon, moi je suis en attente Tout... de joueurs, je sais pas qu'ils disparaissent. Bah, moi je suis à chargement 54%. Ah c'est ah. pour ça que je t'attends à chaque fois aussi. <rire> ah, ouais, non, mais euh, c'est ta connexion en papier là. <rire> non, non, non, moi je suis déjà chargé à 100%. C'est ton PC qui charge la map ou je sais pas, un truc comme ça Ah, peut-être, ouais. Je pas. Alors, ce qu'il faut savoir, ouais, bah, tendance, c'est que voilà, ouais, galéré... enfin, on a galéré à faire démarrer chez toi le jeu déjà. Donc oh on, oui, c'était toute une aventure. Qui, voilà, on espère que ça tournera. On sait même pas comment on a réussi à le faire tourner d'ailleurs, mais. Mm, mm, mm. Il <rire> est censé que ça démarre. Bon. Voilà. Alors, Momo, il y a une connexion en papier shot, mais moi j'ai un PC en papier euh, en papier bulle, hein, je vous le dis. Donc... <rire> voilà. À en tout cas, temps, on devrait arriver à quelque chose, je pense. <rire> voilà. C'est un peu compliqué, ouais, j'avoue. Ouais. Moi oh, j'ai proposé à Momo de venir à la maison avec son PC sous le bras, il profiterait de la fibre optique, mais bon, euh, je sais pas si madame euh, va être d'accord, donc... Euh... surtout si que <rire> moi ça fait un peu, ouais aussi, c'est pas que je veux pas, mais... Ah voilà, il y a, y a plusieurs, à la euh, <rire> à plusieurs centaines de kilomètres, pas loin de 8, 800 là je pense, à peu près, où t'es là, alors, ça, donc... J'avoue euh... que. <rire> qu il y a <rire> chez moi, c'est pas l'inverse, <rire> faut pas croire hein. Alors, 99% le chargement... Ah, ah, ah. alors va-t-il se passer alors est-ce que ça va être fail ou pas fail Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. Attends, ah ah joueurs. joueur ah c'est bon c'est parti la démo Shanghai wow. alors je sais même pas quand c'est qu'il est sorti ce jeu d'ailleurs moi bon, non plus aucune idée pas de rien, mais... mais par contre c'est un jeu qui a été très con controversé hein. alors ouais, de ce que j'ai vu apparemment c'était n'était pas le plus apprécié de la série ça fait non. beaucoup de choses hey. mm -hmm. bienvenue à Shanghai je monte content de ça, je te sais. voir, on faisait un bail, on va mm. bien, ah, laisse-moi prendre ça. C'est bon, t'inquiète. Je croyais qu'on avait rendez-vous avec monsieur... Laser. Ouais, t'inquiète, on verra demain. Non mais, euh, j'ai quelques petites choses à voir avec lui. Ouais, ouais, c'est par là. Il y a plusieurs points de notre accord dont j'aimerais rediscuter. Ouais, ouais. Je t'ai baissé un peu de son je sais pas moi, mais... <rire> ouais, ça ah. <c> va. <rire> après tout ce qu'il avait <rire> dit. Elle va bien, j'ai dit, alors fais pas chier avec tes questions. ok, ok. okay. <rire> On va commencer par sur la gueule, j'ai l'impression là. Ouais. T'es prévu pour jeudi matin. Laser passe nous prendre demain pour un briefing. Tant mieux. Où est-ce que je crache Je vais te conduire à ton hôtel. J'ai juste un truc à faire avant. Juste un truc à faire avant, Il y a ok. un type dans le coin à qui je dois transmettre un message. Hein Ouais, un type un peu trop bavard. Alors quand t'auras fini de jouer au gangster. N'oublie pas de me déposer à l'hôtel. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai l'impression que ça pue là, Momo Parce que c'est pas drôle, ça pue pas. <rire> comme ça les jeux. Bah ouais. Faut bien commencer par être dans la merde, sinon après. Ouais, ouais on laisse la valise. Oui. Ah. Voilà. c'est Ah. C'est pas un gros poisson. On lui parle, on lui montre qu'on est sérieux et on se casse. Ah, t'es bien ta petite cravate. Hey, fais gaffe. Est pros Mais t'es c'est moi le voyageur. <rire> <rire> euh, moi j'ai cheveux longs avec des <rire> niveau as... capillaire y a un problème je crois. Ouais t'as la red face là euh, Momo là franchement. Oh, <rire> ouais. oh. Bon alors, alors... Euh, d'après ce que j'ai vu parce que j'ai fait une petite recherche quand même c'est un jeu qui est proposé voilà. au niveau de ouais. au niveau ouais. de la bon, vue bon, qui bon, est bon, proposé bon. comme si c'était filmé je crois d'un d'un d'un caméscope ou un truc comme ça en fait j'ai vu un petit peu. Ok. Oh merde, c'est merde, Pourquoi c'est oh Je sais pas. oh merde, oh Lâche oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, Tu oh Pour oh Euh, c'est majuscule pour sprinter. Si as besoin. Ouais. Ouais, attends. Je sais, je sais. Et euh, le contrôle gauche pour s'accroupir. Ah, est fond. Il, est il est parti. parti au fond. Non il y a... What the fuck, mec Tiens-le dessus, tiens-le dessus ah. Monsieur Il y a les fesses salaires en plus ce con. Euh, ouais, c'est que les fesses, ça me va, moi. <rire> jamais, jamais il se passe quelque chose là J'ai plus que deux balles. Ouais, je sais pas, je suis en train de mitrailler le gars. Il y a avec son cuisine. C'est quoi au oh. zéro je lui tire dans les fesses Momo Dans les fesses allez, je je comprends parce que... attends, Ah j'ai pas une. Ah. What the fuck Il est où Ah attends. Mais attends. Mais il est. Il plus est immortel mine, ce mec ou quoi J'ai plus, plus de munitions non, non plus. <rire> C'est quoi ce bordel C'est quoi ce jeu ça maman L... Attends. Localiser ah, les allez. armes. Ah il s'est barré par là. Ouh, putain, ouais, putain, je crois qu'il est, est un peu bugué le jeu en fait. What the fuck t'es où il y a un mec à quatre pattes en slip dans les chiottes oh sérieux quoi moi j'avançais en fait je suis monté par l'escalier t'es monté à l'étage ça marche j'arrive là en fait avec ces conneries c'est parce que je cherchais en fait il y avait des munitions et en fait j'ai vu un mec à 4 pattes en slip dans les chiottes donc D'accord. c'est très c'est très étrange il euh, y a pas de munitions ici oh, oh putain ouais. mais je comprends pas, ah mais si là j'ai des munitions Oh je suis tombé Oh putain j'ai eu un bug là. Moi je suis tombé Ah mais attends, il y a des munitions là. Ah ok j'ai récupéré. Sur les mecs, tu peux ramasser des munitions ou voilà. D'accord. Reviens ici C'est par là Reviens ici C'est fille qui l'accompagne J'en sais rien Et je m'en fous. La meuf est court à sur un de toi quand même <rire> on s'est bien compris, le mec il a un slip. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, par contre, là, comment on fait pour sauter Euh. I don't know. Ah, non, ça c'est accroupir. Euh. Ouais. Y a ouais. Non. Euh, c'est ça, pas couvert. Ah, bah c'est. Euh, oh, je sais pas, j'appuie sur C deux fois et ça marchait. Ah, ouais, c'est bon. Impecc. Bon, faut qu'on le rafraîchisse. Euh, il est descendu ou pas le mec Je sais pas. Ah, j'ai l'impression. Alors attends, ouais, faut pas se péter la gueule. Ah, il doit y avoir une touche pour sauter, c'est obligé, il faudra qu'on regarde. De... <coughs> Je suis juste derrière toi, mec. Eh, hey, connard, les gars, où tu vas attends, oh, il est bah, passé, es passé, es passé es en face les passé les escaliers. On y va. Oh Les escaliers t'es monté où, Momo J'ai descendu, moi. Attends, t'es descendu, il y a des escaliers ah, qui descendent. Je suis prêt, yes, ouais, le métro. Ah non, c'est un truc informatique, oh là. Oh Là -dessus, quoi, là je l'ai buté. Ah oh, ouais a un mec en face les gars. Y'a du monde en face. Ah oh, je suis tombé. Oh Storj orgie sérieux J'ai ramassé un Uzi à terre hein L'Uzi oh, du vois. mec. Putain mais laisse mater à la gueule, j'ai tombé le mec à droite. Mais par contre tu peux aussi viser euh... <rire> Bah je vise Oh putain tu jure ce mec. <rire> Pourquoi j'ai voulu faire un jeu de trucs avec toi en fait <rire> ouais, non, je, je sais pas, ça. mais c'est comme dans Minecraft, mec. <rire> tu passes devant moi quand je tire, oh putain! <rire> mais non, c'est pas vrai. Juste que là, je vais aller chercher les mecs parce qu'on allait y passer la nuit. Quoi. Oh, ouais. hein. Tu vois, ouais, c'est pas compliqué. Oh. Allez, cre crevez. Oh. Oh. Tu meurs? Une question de principe. Papy, tu... <rire> je récupère des munitions. Moi, euh, l'usine, il y a, il y a des, des, des automatiques. Là, je te laisse le faire. J'ai pas, pas d'autres munitions. T'as avancé toi c'est ça ou quoi Je suis là Ah oh, derrière Vince pas trop. Ah bah tu passes oh, trop oh moi. t'as oh, eh, pas vu qu'il y avait un mec à ta droite en fait. T'as trop avancé. Désolé. Euh, moi je fonce dedans hein. <rire> je, je, je sors du couvert. Il euh, reste à gauche, non Ouais. Ouais il en reste à gauche, ouais. J'ai pris gras, j'ai pris gras à ma droite. Ouais, à ma droite. Ah ok je viens de comprendre aussi les, les, les icônes de, de chargeur et de balles grâce à toi. Ouais ouais en fait on a un mini didacticiel et on s'en sert pas en fait. <rire> ah non mais il est là. Ah y'a un fusil à pompe le mec bon, tu le veux Ouais, ah, bah, oui. En arme secondaire Ah là, il y a reste Ah quoi, Vilain Attends j'arrive là Il est où il est où pompe déjà ouais. Euh sur le mec avec son bandana à terre. Où ça, ça Tu Là là là là, là ici là, le mec avec ah, son okay, bandana. Oui, le... Il est, est là à terre le pompe. Ça. Ah mais ah, attends. Oui c'est ça qu'il faut. Voilà, voilà. Ah mais attends, mais c'est l'autre, c'est une digueule non, bah, attends, je ce flingue-là. Ah, l'autre en se lit. Il est là-bas J'arrive, j'arrive, je me suis quippé. Je suis juste dans le couloir, Momo, ah, il y a 30 ça. mètres de nous. Il s'est barré par là. T'as quand tu cours dans ce jeu, c'est... Ouais, <rire> ah, c'est un, un peu... peu euh... Il y a des méchants, là, non Non, c'est bon, il y a pas de méchants. Là, en bas, à gauche. Là, là en bas, à gauche, ok. Alors, attends. Ah oui, d'accord, c'est... Oh, putain, c'est un peu le là Je suis un.. Ouais ils sont sortis, fais gaffe, fais gaffe, ça tire. You, you, you. Euh, au fond, on là bas au fond. Il y en a à droite aussi, euh, à droite, fais gaffe. En pleine tête. Pareil. Au fond... Oh putain, il y a un mec qui tirent euh, de loin. Au fond. Ah putain, il y en a déjà là, au fond. Alors, Il est dans le bâtiment du milieu. Ouais ouais, j'arrive. T'as des scorpions là si tu veux du petit piste de mitrailleur. Ah il y en a un derrière là encore. Est bon, on est mort. Il y a quelque chose que tu me dis pas non, rien. Pourtant c'est la guerre ah. Ah, Attends, je vous juste dans les... Euh, dans les options. Euh, configuration... je me mettrai à couvert... Il n'y a pas de bout de touche sauter je suis pas con, là Héhéhéhé <rire> On est d'accord Je sais pas ce qu'il fait... Et si je fais E Non, ça fait un Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, bon, écoute... Il est parti où fond Slipman là. Man, là, là. là. Avec, avec ça tu te mets à couvert en fait. Hein. Je sais pas si tu veux expérimenter la chose. Si, si. Alors, arrête. Ah arrête. Bah, je prends celui de droite. Je prends celui de gauche. Celui de droite est bon. J'en ai eu un au fond. Mais ah bah, celui de gauche. Mais, et je t'ai dit que je prenais celui de droite et t'as tiré sur le même que moi bon c'est pas grave, le nettoyage est, tombe, fait. Il est tombé, je crois alors euh. bon oh, apparemment faut faire deux passés pour oh mets-toi au couvert, mets-toi au couvert what the fuck ça Un peu garde gants quand même oh, ouais ouais euh, non non euh, on est en Chine mec hein. ah j'ai plus de balles quoi oh le coup de fil a pas pu marcher hein 5 oh, cartouches oh. Attends, y'en a un ouais, là. Ouais, je tente de casser les rouleaux. Ouais, je suis trop un gueudin, mon gars. Moi, je suis un fou. Montre-toi, toi. Ils sont où les autres là Ils sont où les méchants Je sais pas, y'en a un qui est en train de me casser les rouleaux là. Il est où pas. Oh, pas. Putain, Je sais pas. ce petit camp. Allez. Putain, j'espère que c'est pas des munitions qui traînent. Je crois que c'est ce mec là qui avait un. Ah, voilà. Et euh. Ah oui c'est là pour changer d'arme. Ah pour changer d'arme Ouais. Je sais pas attends si je peux. Ah là bah, ah, bah, j'ai Ah bah tiens. J'ai fait de la merde, bon allez. Attends, je regarde s'il y a pas des munitions qui m'intéressent mec. Si.. Voilà, donne-moi tes munitions toi. Alors. Euh, c'est un petit peu bizarre comment il est mort lui Momo si tu veux venir voir un petit peu là. <rire> Il y a un petit Pourquoi? peu bizarre. <rire> non mais le mec à côté de la bagnole. <rire> euh... Regarde non mais... Non mais là à côté de la portière conducteur... Euh, passager. <rire> Moi je dois allonger... Euh... Bah tu verras sur ma vue euh, c'est pas mal ça fait un petit peu Peggy <rire> à D'accord ok. Fais pas savoir les amis. Alors C'est bon. Bon chat. Il est coincé, Il ira nulle part. mot à dire. Et je lui fais sauter le caisson. Ne tue pas. Qu'est-ce qu'on fait de la fille On la laisse partir. Mais, la fille, moi, je voyais pas. Ah. Cinématique. Ouais. Faut j'avancer, excuse-moi. Voilà. Mais la pas de culotte Non. Ah mais elle est morte surtout en fait. C'est bon. C'est quoi son slip kangourou Alors, à on va lui parler, là d'accord. Pourquoi Pourquoi est-ce toi qui a tué la fille en fait Je suis sûr. Ok, d'accord. Le mec je préfère se trancher la gorge que parler, non mais c'est quoi ce jeu Ça veut dire quoi <rire> C'est quoi ce Ils sont un peu là, non Ouais, je crois, ouais, mais là, il y a un truc ça qui est pas clair 11S, là. c'est ouais, ouais. complètement stupide, mon dieu. On va chercher ta valise. <rire> ouais. Euh, euh sur il <rire> y a deux cadavres <rire> <'ai> les <rire> eh Putain, mec, ma valise. <rire> c'est ça le truc, hein. <rire> <rire> c'est bon, il y a les deux morts, on va aller chercher ta valise. <rire> oh, putain nous conduire au doc super ouais, Kane aussi, un, deux, trois choses à vous dire donc toi t'es Kane et moi je suis Lynch c'est ça c'est ça c'est ce que j'ai compris <rire> eh ben, ouais. je sais pas où on en est du temps Momo je crois que ça doit faire un petit quart d'heure là je pense non? Non, ouais on a fait un bon petit quart d'heure je pense d'après mes calculs on va peut-être pas trop, trop tard tarder à arrêter. plus l'intro parce que t'as mis euh, as regardé l'heure ouais, après l'intro 2-3 minutes ouais mais on, on charge ça, on s'arrête, on là. On charge ça et on leur met le guac et on reprendra et la voilà. prochaine fois en fait. Mais donc je sais pas qu'est-ce qu'on pense là, t'as première impression sur le jeu bah, ça va, un bon petit, bon petit jeu détente, des fouloirs, euh, un petit peu what the fuck là première impression là. Euh, avec des quoi. positions un petit peu tendancieuses, tu verras sur ma vue, mais entre oh, le mec putain. en slip dans les chiottes euh, à quatre pattes <rire> et l'autre mort, euh, un petit peu euh, de la même position quoi en sortant de <rire> la voiture, euh, avec le, un petit peu le cul en buse, euh, bon. <rire> oh, putain, d'accord, ok. Donc euh, euh, tu ouais. verras ça, ça vaut le coup. <rire> donc euh, je me demande si on va pas devoir classer la vidéo en PEGA-ITIN parce que bah là attends mais un... t'as vu même la fin là, t'as la meuf euh, qui a pas de culotte là qui fait plomber les autres ils il s'écorgent, ils tombent dessus et t'as du fou par-dessus quoi. Ouais bon. Bah je trouve <rire> ça choquant moi attends. c'était <rire> une blague mais c'est franchement ça a l'air vraiment du n'importe quoi ce putain de jeu. Ouais donc euh, bon, en tout cas euh, côté abonné bah dites nous ce que vous en pensez. Hein. Nous ouais, on ben attend bien. vos retours avant de continuer la suite. Euh, parce que si vous nous dites c'est de la merde, et eh ben on fera pas de la merde. Bon hein. bah après voilà, je pense pas que ce soit le jeu de l'année, mais bon c'est plus pour le, le côté délire de la chose quoi, c'est pas. Voilà exactement. Pour proposer un petit peu autre chose, déjà moi au niveau de ma chaîne et puis euh, faire du co-op avec euh, avec les amis avec qui je joue euh, ben, en multijoueur déjà sur d'autres jeux. Et il euh, y a d'autres choses qui sont prévues derrière, mais euh, je vous en dirai pas plus. <rire> Donc voilà. Mais euh... <coughs> bon, bon bah il... voilà, chargement euh, 99%. Parfait. Euh, et bien moi je propose euh, bah, bah de, de couper là avant qu'il débute cinématique. Parce voilà. qu'on va, on va les guaquer. Allez, bon, bah on vous dit à très vite sur la chaîne. Et en tout cas, euh, Momo, bah, c'était sympa. Et puis, on attend vos retours dans les commentaires. Hein. Avec plaisir, à la bientôt. Les ciao, détails, ciao.